Bonjour, je me présente, je m'appelle Priscilla et je suis actuellement aide-soignante de nuit en formation chez Nails International avec Nathalie. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai connu la formation, pourquoi je fais la formation et également pourquoi je change de métier. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je change de métier. Le médical est concrètement pas fait pour moi. Euh, au point de vue du, du rythme de travail, des conditions de travail et tout ce qui est euh, tenue professionnelle. Moi j'adore tout ce qui est mode, j'adore me maquiller, j'adore avoir les cheveux détachés, j'adore avoir les ongles faits, porter des bijoux. Le médical c'est fini. On sort de l'école, c'est pas d'ongles longs, pas de vernis, les cheveux attachés, pas de bijoux, euh, une tenue blanche, euh, voilà, hein, très carré. Euh, je trouve ce métier dégradant. Bon, c'est pour des mesures d'hygiène, mais moi je suis arrivée à un stade où je vais au travail en jogging, alors que c'est pas moi du tout. Euh, je vais au travail, je traîne des pieds, concrètement, et c'est pas une vie. À partir du moment où vous commencez à ne plus vouloir le travail, où vous prenez plus soin de vous, c'est que c'est plus possible, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc voilà, j'ai vu que j'aime l'esthétisme, la, mo la mode, le maquillage, bon, tout ça, et que je suis très patiente, très minutieuse. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans les ongles Et je me suis dit, j'ai 23 ans, arrête de te prendre la tête pour ce métier, alors que je peux faire autre chose. Voilà. Il faut arrêter de rester dans son confort de vie, et il faut avancer. Donc du coup, j'avais trouvé une formation près de chez moi, hein, donc euh, une formation euh, qu'on fait, euh, c'était 3... 5 jours par mois. Donc trois semaines concrètement euh, à une somme, enfin d'une somme euh, voilà, ici, <rire> une <Nous> somme là. <rire> Impossible à payer pour moi pour trois semaines. Je ne veux pas payer une somme pour trois semaines de formation. Ou après, je suis laissée, on va dire, à l'abandon. Hein, parce que concrètement, vous faites une formation chez quelqu'un. Trois semaines plus tard, si vous avez un souci, elle ne sera pas là pour vous aider. Elle fait sa formation, vous sortez, au revoir. Yournes international, du coup, j'ai comment déjà comment j'ai connu Yournes international, c'est en regardant des vidéos parce qu'une fois que j'ai vu que cette formation était trop chère, je me suis dit je me débrouille par moi-même, je vais regarder des vidéos, je vais m'entraîner sur moi, enfin voilà. J'ai trop réfléchi, je me suis dit non n'importe quoi. J'ai vu la vidéo de Yournes international, enfin, du coup de Nathalie, et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Déjà pourquoi Parce que je peux travailler depuis chez moi. Vu que je travaille de nuit, je peux faire la formation la journée, je peux m'entraîner la journée, je peux m'entraîner à 8h du matin, à 9h, à 14h, comme à 22h, je fais comme je veux. Je suis corrigée par Nathalie, quand je, enfin quand je... Non. Je lui envoie un message, elle me répondra. Je poste sur notre groupe, elle me corrigera. Elle est toujours présente pour nous et je sais que le jour où je finis ma formation... Vu le caractère de Nathalie et sa générosité, elle sera toujours là pour me corriger, même encore après si j'ai des questions. J'ai aucun souci avec ça, et ça, ça me plaît vraiment. Le fait de pouvoir le faire quand je veux, où je veux même, et de savoir qu'après je serai encore suivie, c'était le premier point. Car payer une formation, oui, je suis d'accord, mais avec un suivi. Ensuite, pourquoi les, les vidéos sont top. Elles ne durent pas très longtemps. Elles sont très claires, très précises. On revient sur les vidéos, par exemple, si vous avez oublié comment on fait telle chose ou telle chose, on peut revenir sur la vidéo précédente. On peut toujours re regarder ces vidéos. Et ça, c'est vraiment un point parfait. Parce que si vous oubliez quelque chose après votre formation au centre, je vous dis vous ne pouvez pas retourner voir la formatrice et dire « je ne sais plus comment on fait, il faut m'aider ». Non, ça ne sera, sera plus possible. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour moi. Et avoir Nathalie comme formatrice, vous n'allez vous pas être déçue, <rire> car elle est, elle est géniale. Elle vous répondra toujours, elle est toujours, euh, comment on peut dire Toujours euh, bienveillante, oui elle est toujours bienveillante, toujours souriante aussi. C'est agréable d'avoir une formatrice qui est tout le temps en train de sourire. Elle nous fait des lives, elle a le, toujours le sourire moi j'adore. Elle a la joie de vivre, elle est, elle est bien. Elle donne envie d'avancer euh, ses vidéos, elle vous donne envie de, de vous battre pour ce que vous voulez. Et plus rester dans votre, votre petit cocon actuel. C'est fini ça en fait. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez foncer. Et aussi une autre chose. Elle a des produits géniaux. Des produits véganes. Elle fait attention à l'environnement. Voilà. Moi ça me convient tout à fait. C'est pour ça que je pas en centre. Enfin, du coup non. Attends que j'ai commencé ma, ma formation. Mais je ne regrette pas d'être chez Your Nails. Et pas dans un centre de formation. Voilà. Bonne journée